Le partenariat, c'est le cœur de la modalité opératoire du CIRAT. c'est le cœur de son mandat. Quand nous sommes sur des terrains, nous sommes toujours chez des partenaires. Nous avons un partenariat qui a, qui a duré depuis plus de 10 ans, sur tout ce qui est développement euh, territorial du pays. Et, et on a euh, accueilli chez nous, à l'École nationale d'agriculture, pas mal de chercheurs de CIRAT. Nous avons voulu réunir nos principaux partenaires ici à Montpellier pendant deux jours pour différentes raisons. Nous revoir tout simplement en présentiel après la crise du Covid. Ça fait du bien et ça permet aussi de recréer ce lien qui est si important pour faire vivre le partenariat. Le partenariat entre l'Université du Signe et les SIRAD est un partenariat mutuellement bénéfique parce que c'est un partenariat où on forme des, des Sénégalais qui vont revenir sur le terrain et participer au développement du pays et c'est un partenariat ou des questions de développement vont être soulevées par les deux partenaires. The main benefit of a collaboration with CIRAT it is on research output. From this research network, we then learn from each other. On a voulu aussi réfléchir à la façon dont on travaille ensemble. Ça veut dire quoi euh, faire du partenariat Partnership. It's not an easy process. You have to learn how you work together. You can't do that in a very short period of time. Next year, Zirad and the University of Zimbabwe will be celebrating 30 years of collaboration and partnership. Grâce au partenariat, on produit, on conçoit, on réalise des projets différemment et nous le pensons plus efficacement. FUNSEMI and CIHAD are long-time collaborators. We evolved to interdisciplinary research because we have a gap on involving social scientists in uh, the water resource uh, management. Brings the knowledge of the local actors to the table, uh, and this is something that we are not used to it. This is why uh, CIHAD uh, collaboration is such uh, an asset to us. Ce qui ressort de ces deux journées à la fois de débats en salle et, et aussi de discussions dans les couloirs, c'est qu'on a besoin de se voir. C'est ça qui fait notre valeur, c'est comme ça que nous arrivons à avoir de l'impact et c'est ce qui fait que plusieurs bailleurs et plusieurs organisations internationales viennent nous voir en disant c'est avec vous qu'on veut travailler parce que l'on sait que quand on travaille avec vous, on travaille avec le terrain et sur le terrain.